Je ne sais pas si on m'entend. On t'entend. Bonjour à tous. Euh, alors, bon, je commence, c'est très bien. Donc, effectivement, euh, je vais commencer par partager mon écran et euh, on va voir comment on s'en sort. Mm -hmm. Hop. Mm -hmm. Ça ne m'a pas l'air ça. Alors, est-ce que vous voyez mon écran Oui, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ok. Alors, un peu. faut, faut peut-être que tu baisses un petit peu ton, ton micro parce qu'effectivement, il y a un petit bruit de fond, un petit sifflement de fond. Ah. Et là, maintenant. Est-ce que c'est pas mieux On l'entend toujours, mais ça se trouve, ce pas chez toi. D'accord. Bon, bon, je te laisse continuer. OK. Euh, donc, euh, oui, donc bienvenue à cette démonstration. Euh, effectivement, comme le disait euh, Jean-Christophe, on va vous présenter euh, une fonctionnalité qui est issue euh, d'un temps d'exploration qu'on a euh, un vendredi tous les 15 jours. Alors, je ne suis pas le seul à travailler dessus, mais euh, aussi ce qu'il faut rappeler, je pense, là-dessus, c'est que c'est un, une fonctionnalité euh, qui est issue euh, de journées bokeh qui s'était passée à Annecy il y a en, plusieurs années. Donc, on n'a pas lâché l'affaire, on a quand même euh, continué à, à travailler dessus, même si ce n'était pas, euh, pas forcément évident. À mettre en place. Euh, donc là, je vais vous montrer, euh, je vais re rejouer un petit peu euh, dans les grandes lignes la, la démonstration vidéo qui était déjà euh, publiée sur le sur le, la chaîne Bokeh aussi. Donc, Alors, Patrick, il oui faut que tu parles plus fort, du coup tu peux remonter un petit peu ton nom. <rire> ah <rire> <rire> Excuse-moi pour... Il n'y a pas de problème, c'est bien, il faut le dire. <rire> euh, donc, je disais que je vais rejouer... Euh, dans les grandes lignes, la démonstration vidéo qui est aussi disponible sur le sur la, cha sur la chaîne bokeh où on publie les, les démos de fonctionnalités habituellement euh, et puis donc je vais commencer tout de suite. Euh, je vous ai préparé un, un cas avec plusieurs bokeh puisqu'on parle, on parle de, de partage d'avis entre plusieurs bokeh donc j'ai préparé euh, pour les besoins de la démonstration un, un boquet numéro 1 un boquet numéro 2 euh, qui se trouve euh, ici, s'il si veut bien fonctionner ouais, alors, euh, pas facilement fonctionner ouais. il va bien cliquer. Ouais. faut que je fasse attention à ce que je fais voilà, j'ai un deuxième boquet et euh, bien caché derrière tout ça il y aura aussi un troisième boquet qui servira d'intermédiaire entre les deux premiers. Alors imaginons que je sois un, un bibliothécaire euh, et que j'ai des avis. Si ça J'ai avis. Alors moi j'ai je suis un bibliothécaire qui, est, qui a un avis sur euh, siège numéro 18. Voilà, donc euh, je suis une bibliothécaire qui a, qui a adoré le il se trouve que j'aimerais bien partager cet avis avec la communauté. Pour pouvoir se faire, il y a plusieurs variables à paramétrer. Alors, la première des variables qui permet d'activer la fonctionnalité, c'est l'adresse d'un serveur communautaire d'avis. Alors, première chose, là, c'est l'adresse de mon serveur communautaire d'avis de développement. Et donc, ça. On a aussi un serveur communautaire d'avis de production qui est installé et prêt à recevoir vos avis. Mais là, pour l'instant, ça c'est une adresse de développement. À partir du moment où j'ai acti... renseigné l'adresse du serveur communautaire, j'ai un petit menu qui apparaît, « Fédération des avis ». Et là, je peux faire deux choses. Je peux soit décider que je veux afficher dans mes notices les avis de la communauté, Soit je peux décider que je veux envoyer mes avis à la communauté. Et bien sûr, je peux décider de faire les deux. Hein, à la fois euh, afficher les avis communautaires dans mon portail et à la fois bah, partager les miens. Donc là, je vais dire que euh, moi, j'aimerais bien partager les miens. Donc vous ne vous affolez pas trop sur les temps de réponse. Ce sont des environnements de développement qui ne sont pas forcément optimisés comme des environnements de production. Donc là, j'ai dit que je voulais partager euh, mes avis. Et donc, le serveur communautaire d'avis a enregistré cette demande. Alors, dans, dans l'idée, ce qui va se passer, c'est que, euh, bien sûr, il peut y avoir un nombre indéterminé de, de portails qui souhaitent partager leurs avis, etc., etc. Et donc, le serveur communautaire, à son propre rythme, va venir moissonner euh, les avis de différents bokehs qui, qui le souhaitent. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais lancer ce moissonnage-là sur le serveur communautaire d'avis. Je lance le petit moissonnage, pareil, ça prend un certain temps. Bon, il a fini son travail. Et maintenant, imaginons que je sois sur un autre bokeh. Alors, j'avais aussi créé un avis un peu mitigé. J'ai un autre bibliothécaire. Mais j'aimerais bien aussi afficher les avis de la communauté. Alors, pour ce faire, hop, ce que je vais faire, c'est que... J'ai déjà... Ah ben tiens, il a déjà dit qu'il les voulait. Voilà. Et donc pour, pour le voir apparaître, je vais simplement vider le cache. Parce que j'avais déjà chargé cette page sans les habits de la communauté. Parce qu'on pas avant. le cache de poké a été vidé, ça a rechargé la page, et je me retrouve avec les avis de la communauté. Alors au-dessus, on voit aussi qu'il y a le petit cartouche, il y a un avis professionnel et un avis communautaire, avec des étoiles qui représentent les moyennes des avis. Donc là maintenant, on voit donc le principe, alors maintenant pour les détails de ce qui se passe, donc les avis qui vont être moissonnés par le serveur communautaire sont les avis qu'on appelle des avis, de, des avis professionnels uniquement. Et si vous avez paramétré votre bokeh pour que les avis soient modérés, eh bien ça ne sera que les avis des, des professionnels qui ont, qui ont été validés. Et voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire là-dessus Imaginons que euh, bien, je ne souhaite plus partager mes avis. On va, voir le serveur, on va informer le serveur communautaire que je ne veux plus partager mes avis avec la communauté. Et contrairement à tout à l'heure, cette demande-là est prise en compte immédiatement. Bon, le serveur communautaire a dû supprimer immédiatement les avis du bouquet concerné. Donc je vais reviter le cache. Pour que ça recharge la page. On attend encore un peu. En attendant, j'ai une question. Oui, bien sûr. Euh, une question de Laurence qui demande si c'est rétroactif donc c'est rétroactif y compris sur tous les avis qui auraient été rédigés depuis, enfin de, depuis, depuis l'installation de Bokeh euh, Oui, alors ce qui se passe c'est que un Bokeh donc, se déclare comme souhaitant partager les avis vers le serveur communautaire et c'est le serveur communautaire qui à son propre rythme va venir le moissonner alors le premier moissonnage est c'est-à-dire que ça va moissonner tous les avis des bibliothécaires qui ont été validés, y compris dans le passé, et les moissonnages suivants seront des moissonnages incrémentaux à partir de la précédente date de moissonnage. C'est d'ailleurs surtout pour pallier à ce, à ce genre de comportement que finalement euh, le, la, la décision de, de partager ces avis euh, vers la communauté et le moissonnage sont deux choses qui sont asynchrones, qui ne sont pas synchronisées. C'est des traitements que le moissonnage seront des traitements qui se feront la nuit, etc. Donc là, on constate que bah, du coup, j'ai décidé de ne plus partager et du coup, la communauté ne voit plus mon avis. Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui, du coup, Géraldine qui demande si tu peux remontrer où il faut aller pour afficher. Oui. Parce que tu as été un petit peu vite ouais, Pour afficher euh, pour, euh, pour gérer tout ça. Pour gérer tout ça. Ouais. Alors pour gérer tout ça, en fait, il faut euh, d'abord ça passe euh, par les variables. Euh, ça passe par les variables fédération. Fédération, voilà. Donc ces variables-là, dans lesquelles, euh, pour les gens qui le, qui le souhaitent, qui nous le demanderont, on fournira euh, l'adresse du serveur euh, communautaire AFI. Voilà et à partir du moment où cette adresse là est renseignée vous pouvez aussi renseigner le nom sous lequel vous voulez apparaître dans la communauté à partir du moment où c'est renseigné il y aura un menu fédération avis qui apparaît et c'est dans ce fédération avis que vous pouvez choisir soit d'afficher les avis de la communauté soit de partager vos avis vers la communauté et soit les deux en même temps si vous voulez Est-ce qu'il y a encore d'autres questions je, je parlais tout seul oui, tu parlais tout seul. <rire> je parlais tout seul, mon micro était coupé. Hein, euh, du coup, il y a une, une question d'Antoine qui disait alors, je ne comprends pas très bien tout la question, je me disais qu'on perdait l'identité de la bibliothèque, mais en fait, il y aura un intitulé en face de chaque avis. Alors, il y a un intitulé, oui, c'est-à-dire que l'auteur, euh, d'habitude, dans le portail Bokeh, l'auteur euh, de l'avis, ben, c'est l'utilisateur local de ce Bokeh-là. C'est-à-dire, si moi je. Si moi j'ai un avis sur Psycolocaust, on va voir que euh, c'est l'avis par moi, euh, et pour les autres, ça sera marqué euh, par euh, ben, mon login ou mon nom-prénom, enfin, vous savez, il y a plusieurs champs dans, le, dans la fiche utilisateur pour ça. Mais quand on partage ces avis vers la communauté, euh, ce qui se passe, c'est que euh, ça prendra soit euh, le nom de du bokeh dans la communauté si vous l'avez rempli, sinon il y aura l'adresse URL du bokeh en question voilà. donc si si je ne mets pas Minasteric là, bah, ça marquera euh, Reviews client 1 bah, alors euh, on peut imaginer que si, si je travaille euh, à West Provence ça sera Mediatek West Provence voilà, voilà avec euh, l'adresse hop, nouvelle question de Géraldine on fait un ticket hotline. donc j'imagine Géraldine, c'est pour, pour activer. <rire> oui, c'est ça. Donc, là, euh, ah bah du pas. coup, du coup, <rire> c'est quoi les, les prochaines étapes de, de ce développement-là Du coup, euh, vous comprenez bien que l'intérêt, euh, c'est euh, à la fois d'avoir différents profils de portail, euh, c'est-à-dire des profils de portail qui, qui rédigent des avis. Euh, si possible, beaucoup d'avis, <rire> avec un, un, nombre, un nombre de portails qui, qui souhaitent partager leurs avis, et encore un nombre plus élevé de portails qui souhaitent les afficher, afficher les avis communautaires. Euh, je pense qu'on on, on comprend bien que finalement, euh, il peut y avoir... Euh, on va dire autant de, de demandes au serveur communautaire de, de, de est-ce que j'ai un avis pour une notice. Ah oui, d'ailleurs, je n'ai pas précisé comment comment on rapproche les notices. Euh, du coup, on ne sait euh, retrouver les avis des notices que des notices qui ont un identifiant Is, ISBN, EAN, ou euh, s'il si s'agit d'une notice de ressources numériques, ainsi. Euh, ben, euh, euh, la ressource numérique à un identifiant dans le système du fournisseur. Donc ça, on sait faire. Euh, voilà. Donc on peut imaginer. Vous imaginez bien que le serveur communautaire, bon, bah, on peut lui poser énormément de questions de bah, fournis-moi les avis pour cet identifiant-là, ça va être rapide, etc. Mais pour ce qui est du moissonnage, euh, bah, du coup, c'est un traitement qui est plus lourd, qui doit se passer la nuit, etc. Donc logiquement, il devrait y avoir un peu moins de bokeh, portails bokeh qui partagent leurs avis, et ça serait bien qu'il y en ait pas mal quand même, et il y a un nombre, on va dire, illimité de, de bokeh qui, ont, qui, peuvent, qui peuvent afficher les avis de la communauté ça, sans, sans problème. Donc dans cette phase-là, on recherche euh, quelques bokeh partageurs, et euh, beaucoup de bokeh utilisateurs des avis communautaires. Et donc, ouais comment on fait pour… Euh, comment on fait pour euh... Eh bien, on envoie son numéro de carte bancaire. Non, je rigole. Euh... <rire> non, non, on va vous envoyer le, le, le formulaire, euh, comme, comme toutes les semaines, et puis vous pourrez mettre, euh, si vous ouais, êtes volontaire, si, dans le formulaire. Si vous êtes intéressé euh, pour l'activation. Euh, voilà. Sachant que euh, au final, c'est-à-dire qu'on va passer par une période d'expérimentation, mais au final, dans une livraison future de bokeh, on livrera un, un, une version dans laquelle on renseignera automatiquement l'URL du serveur communautaire d'avis pour que toute personne puisse décider de partager ou de ou d'afficher les avis de la communauté. Donc à un moment donné, une fois qu'on aura vécu assez longtemps avec, euh, avec, le, avec ce système là et qu'on l'aura validé, euh, en termes d'infrastructure, de fonctionnalités, euh, ben c'est quelque chose qu'on qu veut euh, qu'on veut livrer à tout le monde aussi. Et on est prêt. On recherche des expérimentateurs pour l'instant. D'autres ah, questions. Il y a Sophie qui posait pour avoir l'URL, mais ça je pense que c'est lié euh, c'est lié à la même chose, euh, je sais ouais, pas pas la même Si, si l'URL elle est dans la doc. Attends, je mets la, la doc dans Le du serveur communautaire, non, il n'y a pas. Justement parce qu'on est en expérimentation, on on ne souhaite pas qu'il <rire> Qu y ait un nombre incontrôlé de, <rire> de gens qui... qui se connectent pour l'instant. D'accord, oui, effectivement, je comprends. Euh, Antoine, on est d'accord que c'est que les avis rédigés par les professionnels. Donc, oui, c'est ça, oui, ça. Oui, c'est bien ça. C'est que les avis professionnels. Euh, on n'exclut pas dans un futur euh, plutôt lointain, <rire> quand on aura bien validé le fonctionnement avec les avis professionnels, on n'exclut pas de, de pouvoir proposer. Euh, aux utilisateurs du portail non professionnel de, de décider qu'ils ont envie de partager leurs avis. Pareil, en tenant compte de la modération. Des règles de modération. D'autres questions Alors, une question plus de fonctionnement. Où est-ce qu'on peut paramétrer dans Bokeh qui est professionnel sur sa médiathèque Catherine, il suffit juste pour, euh, pour un bibliothécaire d'avoir un compte au minimum avec le rôle rédacteur. Il sera considéré comme, comme professionnel. C'est ça. Voilà. Les abonnés euh, SIGB, quand ils viennent du SIGB, ils ont un statut abonné SIGB. Donc, d'office, ils ne sont pas professionnels. Exactement. <rire> Ce sont des non-abonnés. Les professionnels sont des non-abonnés, non-invités. Euh, je remonte pour voir si je n'ai pas loupé des questions. Géraldine, elle demandait, il faut avoir rédigé combien d'avis minimum Elle a, a <rire> répondu qu'il n'y avait pas de limite. <rire> Tout ce que vous voulez. Le plus, c'est le mieux. Mais attention, on n'accepte que les bons avis. Hein. Il y a une IA d'Amazon qui, qui va vérifier ça. Hein. Je plaisante bien sûr. Donc là, pour ceux qui voudraient l'activer, l'URL, ils la trouveront où C'est après réponse au formulaire, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. On... Après réponse okay. au formulaire, même je pense qu'on l'a qu paramètre à leur bokeh. Oui, alors pour le test, il faut toutes sortes de bibes. Hein. Oui, de... c'est ça. En réseau, tout, tout seul, des petits, des grands. Dès, dès, dès qu'ils veulent prendre le risque d'afficher les avis de la communauté, <rire> etc. <rire> de, de, de, tout, toutes sortes de bokeh. Toutes sortes de portails. Sachant bien entendu que ben, du coup, pour, pour qu'un avis de la communauté s'affiche sur une notice, il faut qu'il y ait quelqu'un qui rédige un avis sur cette même notice. Donc, voilà. Voilà, est... Et Et après, euh, il va y en a avoir partout, tout de suite, dès que vous allez activer, ouais. dès que vous allez activer la chose. Du coup, j'ai une question, euh, moi, Patrick. Oui. Euh, si dans le serveur communautaire, en fait, euh, il y a 25 BIP qui ont écrit un avis sur la même notice, euh, qu'est-ce qui se passe t as les 25 euh, qui arrivent euh, je crois que tu en as euh, 10 qui arrivent. Il enfin, y, y, y, y en a une, limite. Y a une limite. Ça ne t'affiche pas tout. Alors, c'est différent dans le magasin thème et dans l'affichage historique. Euh, dans l'affichage historique, on avait déjà euh, la gestion de plusieurs sources d'avis possibles quand on avait l'onglet avis euh, d'activer, enfin, le, le bloc d'avis activé, Et ces sources étaient, euh, étaient déjà prévues pour être paginées. Donc, en fait, dans, le, la source histo, dans, dans les thèmes historiques euh, on pourra paginer les avis et tous les avis de la communauté dans, le, dans les magasins thèmes ça sera les, les 10-15 premiers je ne sais plus combien j'en ai mis mais, euh, mais il y a une limite il y a une limite alors il y a une autre question euh, serait-il possible d'affiner l'appréciation par étoile en demi-étoile euh, je sais pas si c'est... Non, je... Euh, je, non, crois je pense pas, pas, que pas que ce soit possible, qu'il y ait je des demi-étoiles. C'est quand il te fait une moyenne, il est capable de te faire des demi-étoiles, mais pas... Ouais, la moyenne, elle doit des fois tomber à des demi mais... Euh... Ouais. Mais quand on te donne son avis... Euh... Non, non, je pense pas. Je crois pas. Je ne crois pas qu'on puisse faire des petites d'étoiles. Bon, après, c'est une note sur 5, hein. forcément un peu... C'est un peu en gros. Hein. Ah, une bonne question. Mmh. Est-ce que les avis de la communauté seront mis en avant dans la boîte article, euh, enfin dans la boîte critique Ce n'est pas encore branché dans, la boîte, dans les boîtes critiques. Du tout. Pour l'instant, c'est branché que dans, que dans les vues notices. Comme un enrichissement, quoi. Dans le Comme un enrichissement de notices standard. Et ensuite, ben ouais, bien sûr, on peut imaginer qu'une fois qu'on a vécu assez avec ça, ben ça devienne un paramètre de, des boîtes critiques, qu'on puisse dire, voilà, je veux aussi mettre les avis de la communauté dans cette boîte critique. Ok, une autre question si. d'Antoine. Euh, du coup, sur, sur toujours sur la question, des, euh, s'il y en a 25 sur le serveur communautaire, il n'y en a que 10 qui, qui descendent. Ah. Comment sont sélectionnés ces 10 Est-ce que c'est les derniers qui sont arrivés Je vais te dire ça. Je vais vous dire ça. C'était quoi le tri Qu'est-ce que j'ai fait comme tri Pour l'instant, ce n'est pas vraiment trié. Donc, ça va être les premiers qui ont été moissonnés. Dans l'ordre dans de moissonnage, mais du coup, euh, on, on va mettre un tri par les plus récents, j'imagine. Euh, j'imagine qu'on va faire ça pour qu'il y ait un, qu un tri un peu raisonnable. Et le, la limite est de 15, voilà. maintenant que j'ai le code sous les yeux, <rire> je vais confirmer. La limite, c'est les 15, et du coup, là, actuellement, c'est les 15 premiers qui ressortent. Oui, il bah, va se passer un petit moment avant qu'on y arrive. Oui, mais, euh, mais du coup, effectivement, c'est... Ça, ça fait partie des choses qu'on qu doit expérimenter. On est tout à fait, fait preneur des remarques sur quel bah, qu euh, Effectivement, s'il doit y avoir une limite par country, hein, les avis, euh, peut-être par note, par quoi. Mais. Et du coup, pour le moment, en fait, sur le serveur communautaire, on ne source pas. On ne peut pas dire, tiens, je vais être abonné à la bibliothèque de Valence, mais pas... Euh, non, mais, effectivement. Mais pas de... Ça, ça, par contre, c'était. Enfin, voilà, c'est des choses qu'on a, euh, qu a pensées au début. Mais euh, bon, pour l'instant, euh, comme on, on l'a dit, c'est quand même une fonctionnalité qui a, qui a mis plusieurs années à sortir puisqu'elle est développée ben, en plus de tout le reste, quoi, un petit peu à côté. Donc, on a pas non plus... Euh, forcément les ressources pour pas tout ce qu'on voulait avec, euh, avec ce truc mais mais effectivement pour l'instant on peut pas euh, on peut pas filtrer vraiment euh, je veux les avis d'un portail mais pas d'un autre ce qui ne ce qui veut pas dire que c'est un impossible bon c'est pas en place ah oui alors du coup effectivement j'ai je, zappé je la question d'Antoine tout à l'heure euh, quand, quand l'avis provient d'une source externe il n'y a que la bibliothèque qui est, euh, qui est mentionnée, tu n'as pas pseudo de, de, de l'usager non, il n'y a que du coup, dans, du, du point de vue de l'extérieur, l'auteur de cet avis c'est la bibliothèque alors il y a une pas question dire, que... de Géraldine Et effectivement je pense qu'on ne peut pas y répondre aujourd'hui c'est euh, comment on sait combien il y a d'avis dans notre base, que ça soit pro ou... Euh, ou euh, comment, on, combien on, comment on sait combien on a d'avis euh, Je crois que dans l'interface d'administration, euh, dans la modération, euh, si je me rends dans, mes, dans la modération côté notice, on voit euh, les avis euh, qu'il y a à mmh. mais, si je clique sur afficher tous les avis modérés, là, hop, je peux voir tout tout ce que j'ai dans ma base, tout ce qui a déjà été validé par catégorie. Mmh. Donc, il y a moyen quand même de, de, de savoir ce qui se passe euh, dans une base bloquée. Euh, je pensais qu'il fallait dans le PHP My Admin. Donc là, j là je n'ai pas forcément... J'ai trois avis d'abonnés à modérer, mais en fait, là, je peux faire afficher tous les avis modérés. Et là, je vois euh, que j'ai deux avis pro et 46 avis d'abonnés qui ont été déjà validés. Voilà, bah par exemple, Géraldine, tu as 846 avis professionnels. Ah, ça, Donc coup, on, on, tout, on va tout de suite l'activer pour euh, Géraldine. <rire> ça le, le de, de Géraldine. Ça nous intéresse, le portail de Géraldine nous intéresse énormément. Euh... On a d'autres choses. Marion, alors du coup, j'ai pas. Marion, tu as ton micro d'activé, puisque du coup, vous peut-être préciser. Elle dit sans être en réseau, c'est oui. indispensable de pouvoir choisir les bibles. Oui, ben on n'est pas en réseau en fait. Oui, c'est ben, pas grave. Donc, euh, ben, je trouve ça plus pertinent d'afficher des avis de bibliothèques qui sont par exemple autour de nous. Ah ouais. Des avis de, de bibliothèques de proximité. D'où l'intérêt de pouvoir euh, sélectionner. Euh, quand même euh, voilà, parce que pour, pour nous pour nous usagers, ça peut être intéressant. Mais sachant qu'on n'est pas en réseau, ça peut aussi créer des frustrations, quoi, de se dire euh, c'est il euh, y a un bibliothécaire qui poste des super avis, qui a toujours les mêmes goûts que moi, euh, mais il est à 300 km bah, Là, l'idée c'est de répondre à une question de l'enrichissement, euh, euh, l'enrichissement, on va dire, collectif. C'est ça. Vrai à la limite, on pourrait euh, très bien en CSS masquer euh, en fait quand ça provient d'un truc externe de, de, de la provenance. Mais c'est quand même une ouais. remarque intéressante sur la à la fois, parce que nous on le pense comme enrichissement euh, global communautaire, mais c'est vrai que la proximité, c'est aussi un, quelque chose d'intéressant euh, et à, à, à travailler. Mais en fait, là, ce que vous décrivez, c'est la proximité d'avis. C'est-à-dire, j'ai un bibliothécaire qui a les mêmes avis que moi, en général, et j'aimerais bien, bien pouvoir le suivre. Du coup, oui, si c'est quelqu'un oui. qui est plus loin de moi, c'est embêtant, parce que je n'ai pas de moyen de prendre contact. C'est ça. Ça a moins de sens. Mais du coup, euh, du coup, par contre, ce qu'il y a, euh, c'est que la... les briques techniques euh, qu'on a mis en place pour ce genre de partage, sont euh, les mêmes briques techniques qu'il y a dans les fédérations euh, de type Mastodon ou PeerTube, je ne sais pas si, euh, si vous connaissez, c'est-à-dire des fédérations, euh, ben, par exemple, euh, comme Twitter, c'est-à-dire on peut envoyer son, son, son avis ou sa vidéo et hop, euh, il y a des fédérations de serveurs et tout ça se partage globalement. Et dans ces fédérations-là, ce qu'on peut imaginer comme euh, Twitter, si vous connaissez, on peut suivre quelqu'un. D'accord. Et, et du coup, l'idée qu'on a, enfin l'idée qu'on euh, ben, je, je vais parler en mon nom personnel. L'idée que j'ai derrière tout ça, moi, c'est que, in fine, ce, ce type de briques techniques permettent euh, de, de, de, de, de, aux personnes, de, de permettent aux abonnés de suivre des bibliothécaires, de suivre l'activité oui. des bibliothécaires. C'était ma question suivante. Donc là, on peut faire, euh, <rire> on peut faire euh, voilà, si je repère qu'il y a quelqu'un qui a voilà, j'ai suivi ses conseils, ça m'a plu, je peux me mettre à, à, par exemple, afficher tous ses avis. Voilà. Et là, pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais c'est l'idée. C'est-à-dire que la, la brique fonctionnelle, euh, enfin la brique technique euh, en termes de code pur hein, qui, qui est en place. Euh, est utilisé dans ce sens-là dans d'autres contextes. Donc, on sait, que, euh, on sait pertinemment que c'est quelque chose qui, qui sera techniquement possible de mettre en place. Euh, pour cela, quand même, il faut euh, euh, disons descendre jusqu'au niveau abonné dans, dans les interactions. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on a des interactions d'administrateurs. De, qui mmh. décident de partager leur propre, leur, le, les avis d'autres administrateurs, en fait, de bloquer. Euh, on n'en est pas au niveau euh, interface avec les abonnés. Qu'est-ce que je peux faire euh, en tant qu'abonné D'accord. Mais, euh, mais disons que c'est quelque chose qui, euh, qui, qui est de, en arrière-pensée de, de ma part euh, depuis le début. <rire> mmh, ok, bah, merci. Voilà. Qui c'est qui réquisitionne passé pour le, le test ah, Arnaud, pardon. Euh, D'autres questions après Tout ne circulera pas. On a quelques avis sur les CD gravés. Donc, qui n'ont pas de bon. haine ah Oui, sur, ça veut dire que sur les 735, il y en a une partie qui ne euh, seront pas exploitables après par la communauté. Et du coup, ah oui, ben du coup, pour préciser, ben, euh, quand on moissonne, quand le serveur communautaire moissonne, ben, s'il n'a pas d'identifiant, euh, il sait pertinemment qu'il ne qu pourra pas les, les partager, donc il ne les moissonne pas. En fait. bien. Il se retrouvera, ils ne se retrouveront pas dans le serveur communautaire. Hop, je remets le, le formulaire pour éviter que vous le cherchiez plus haut. Ah, c'est la compétition sur le nombre d'avis Non, mais n'hésitez pas, hein, même si vous voulez simplement en les afficher, les avis communautaires, euh, vous nous intéressez aussi. Il hein. n'y a pas de problème. Il nous faut de tout. Alors, sinon, est-ce qu'il y a d'autres questions Ah, je, je vois quand même quelqu'un qui réagit en disant « J'ai très peu d'avis pour l'instant, mais je récupérerai bien ceux des autres sous réserve de validation. » Alors, j'ai euh, Sophie de Melun qui euh, demande si euh, les avis PNB sont partagés aussi. Il me semble que tu as parlé de ressources numériques hein, au ouais, tout début. Oui, ouais, ouais. Comme, PN... comme les documents PNB sont des ressources numériques. Qu'on euh... un ISBN alors, c'est des ressources numériques qui ont un ISBN, mais en fait, euh, ouais, donc déjà, je pense qu'on aurait pu les trouver par l'ISBN. Euh, et du coup, je, je crois quand même pas que ça va se faire là-dessus. Je pense que ça va être segmenté, euh, puisque pour une ressource numérique, ben, du coup, Bokeh va générer une clé avec le type de ressource, Donc là, ça va être DILICOM et l'identifiant interne chez DILICOM. Donc quand même, ça, sera, ça, sera, ça risque d'être différencié par rapport aux avis euh, purement sur le livre, euh, sur le livre physique, euh, entre le livre numérique et physique. Mais ça, à la limite, c'est quelque chose qu'on peut faire évoluer plus tard. Hein, pas... Ouais, ouais, donc euh, normalement, les avis, sont les avis sur les notices PNB sont partageables. d'autres personnes je regarde Hop, le formulaire. Et sinon, pour information, pour avoir, euh, pour savoir hein, peut-être un peu plus globalement de quoi on parle quand on parle de communauté bokeh, euh, je ne sais pas si vous savez, mais euh, nous avons mis en place sur les bokeh dont nous avons la gestion euh, un système de, de rapport hein, pour savoir est-ce que, est que chaque bokeh se porte bien, etc. Et du coup, on en, on en a profité pour euh, récupérer des, euh, des, euh, des volumétries de euh, ce qui se passe dans chacun des portails. Et donc, on a des informations sur la plateforme, euh, des informations anonymisées, tout ça sur la plateforme globale euh, des bokehs qu'on a en gestion, Alors, des informations techniques, hein, les versions de, de bokeh, les versions de PHP, etc. Et aussi, des informations sur les données en elles-mêmes. Donc, on sait que dans notre plateforme, par exemple, euh, si on partage des avis avec, euh, si tous les bokeh partagent euh, leurs avis euh, avec la communauté, ça représente 2 626 000 quelques abonnés. Au moins. Qui pourraient lire les avis de la communauté. Voilà. Je vais juste dire donne une idée du volume d'abonnés dans la communauté. Sinon, du coup, d'autres questions ou... ou envie ou... Sinon, c'est oui. très clair. Ben. D'accord. Ah ben, sinon, ce, ce que je peux dire aussi sur le serveur communautaire. Euh, c'est que donc on a on a deux axes donc à, à long terme c'est de réussir à faire euh, c'est de réussir à faire euh, évoluer euh, donc euh, ben, le, le partage communautaire jusqu'à la relation entre le entre la bibliothécaire à un moment donné c'est-à-dire de, ben, de de qu'un qu bibliothécaire puisse partager ses activités ben j'ai envie de mettre en avant une sélection ben les gens peuvent me, peuvent me suivre et euh, être, et voir mais que j'ai mis une nouvelle sélection d'avant. avant. Euh, et aussi à court terme, ou ça c'est plutôt à long terme, et à court-moyen terme, donc vous, je suppose que vous savez qu'on a mis en place un magasin de thèmes. Pour l'instant, le magasin de thèmes, euh, les thèmes sont livrés tels quels et font partie des versions de Bokeh. Euh, on a comme vision euh, que vous soyez capable, euh, vous soyez en capacité de de modifier les thèmes, votre thème selon vos propres volontés. C'est pour ça que ça s'appelle magasin de thèmes, c'est que la vision, c'est que vous puissiez établir et modifier vos propres thèmes et souhaiter les partager avec la communauté. Donc, on, on aurait, le, on a en gros le socle technique qu'il nous faut pour dire, tiens, moi, je souhaite utiliser les thèmes de la communauté ou partager mes thèmes avec la communauté, etc., etc., Sur le même principe. Bon, voilà. Bien, du coup, je pense que j'ai fait le tour de la question du serveur communautaire. Hop, je suis.